Écoutez-moi les Braille Sapiens, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable, le merveilleux Deck Kang alors des Deck Kang. Il y en a plein tout simplement parce que ce n'est pas, selon moi, pour le moment. Évidemment, la carte est sortie il y a trop trop peu de temps pour vraiment avoir une vision parfaite de la carte. Mais pour moi, ce n'est pas une carte de construction. C'est une carte de complément. C'est une carte qui se rajoute. Quand vous avez un deck de 11 cartes ou un deck qui peut jouer 11 cartes, bah ce sera évidemment la 12e. Alors je dis deck, deck de 11 cartes, on ne peut pas jouer 11 cartes euh, de, de, de facto, mais euh, parfois il y a des decks bah on rajoute, finalement on met une 12e carte, mais c'est celle-là ou ça peut être une autre. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment 12 cartes établies et on n'a pas du mal à en enlever une. Vous voyez, il y a des decks comme ça, on a 12 cartes et euh, c'est horrible pour en enlever une. Dans ces cas-là, Kang, pour moi, ne euh, rentre pas dedans. Je pense par exemple à Shuri 0. Shuri 0, c'est très dur d'enlever une carte. J'avais essayé avec Kang et finalement, bah, je trouve que les cartes de base sont meilleures que en rajoutant Kang. Par contre, il y a des decks où Kang va être un vrai plus. Alors, on va parler évidemment de Kang. Je vais vous montrer quand même ce que euh, ça fait pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Kang, il faut savoir que, parce que peut-être que ça va être déjà votre question, est-ce qu'il faut crafter la carte si on a 6000 Alors, je pense que Thanos est plus intéressante en termes de construction parce que c'est un... En termes de deck building, Thanos c'est une vraie carte qui est jouée dans plein plein de decks différents. Euh, Thanos c'est un pool 5 qui restera pool 5. Galactus est un pool 5 qui restera pool 5, mais Galactus il faut d'autres choses avec pour avoir la liste opti c'est-à-dire le Knul. Et je pense que Galactus c'est pas un deck extrêmement intéressant à jouer, moins que Thanos. Euh, et Kang, donc... Je pense que Thanos est la craft, le craft prioritaire Ensuite Kang, ensuite Galactus, je dirais euh, Et Kang, c'est pareil que les deux, le, les deux petits loups C'est-à-dire qu'il va rester tout le temps pour 5 Donc on va dire que c'est un craft safe Vous voyez ce que je veux dire Ça coûte 6000 000 Mais c'est un, perso un personnage emblématique du DC, uni euh, du, DC Universe euh, je, suis, je suis team Batman, moi euh, du, du Marvel Universe Donc, <rire> honteux C'est honteux <rire> Donc, euh, je ce que j'allais dire Donc voilà donc il restera pour le 5. Alors, le Kang. Déjà, faut le trouver. J'ai toujours du mal à le trouver. Euh, il est où Sans blaguer, j'ai toujours du mal à le trouver. J'ai un problème avec la carte. Il est là. Voilà. Euh, il, ressemble à, il ressemble à, un peu à Ronan presque, bref, <rire> l'insulte ultime. Donc pour 5 mana, euh, 0 de puissance et euh, en effet révélé, donc il peut se prendre Cosmo et être rect, mais c'est rare. Il va observer les cartes jouées par votre adversaire et recommencer votre tour ensuite. Euh, l'adversaire relance son tour également, mais en général, bah, si vous le jouez T5, T6, euh, l'adversaire va souvent a fait le meilleur tour possible, donc vous avez une vision sur ce que fait l'adversaire son meilleur tour. Voilà, vous reprenez tout en main et on rejoue. Si vous le jouez au moment où vous piochez, parce que ça rejoue votre tour entier, donc si vous l'avez eu, euh, je sais pas, vous le piochez au T2 et vous le jouez T5, vous n'allez pas piocher en refaisant votre tour. Par contre, si vous le piochez T5 ou T6 et que vous le jouez au moment où vous le piochez, vous allez repiocher une carte de plus parce que vous que vous rejouez votre tour, vous rejouez également votre pioche. Vous voyez ce que je veux dire c'est un peu tricky, en vrai c'est un peu incohérent mais c'est comme ça que cela fonctionne. Je réexpliquerai peut-être pendant la vidéo. Donc il y a différents decks euh, Kang. Moi je vais vous proposer celui qui pour moi est le plus intéressant avec Kang mais il y en a plein. Alors je vous montre très rapidement, euh, il y a euh, les Kang comme ça par exemple. Typiquement avec Moon Girl ça peut bien marcher. Moon Girl, Dino, on connaît la combinaison, mais on met ce qu'on veut derrière. Moi j'aime bien maintenant Hood Viper, je trouve ça très intéressant mais bref, vous mettez Kang, vous avez deux Kang, vous voyez le T5 adverse, le T6 adverse. Après, vous avez euh, les Kang Joe. parce que euh, Kang, finalement, va refaire le tour. Donc, si vous rejouez exactement dans le même ordre les cartes, c'est pour ça que dans cette version, il y a Wasp et Yellow Jacket. Euh, mais si vous rejouez, euh, par exemple, vous faites lock Joe Wasp, Yellow Jacket et que les cartes ramenées sont Doom et Magneto, et que vous faites Kang, vous savez que si vous refaites la même chose, vous allez re-avoir Doom et Magneto. Par contre, si vous faites Wasp, Yellow Jacket, et vous ramenez de la merde, genre euh, euh, Sunspot et euh, un autre Yellow Jacket, enfin bref, bah, vous savez que pour ne pas ramener ces cartes-là, il faut changer l'ordre. Donc dans ce cas-là, vous faites un ordre un peu différent. Donc voilà, ça, ça vous permet de contrôler entre guillemets Lockjaw. C'est situationnel, c'est théorique, si je peux dire, parce que dans la pratique, c'est plus difficile à mettre en place. Mais voilà, ça, ça peut être intéressant dans ce genre de deck, et avec, sûrement, vous aussi, vous pouvez le jouer pour regarder. Euh, le, game, euh, le gameplay en face du tour 5 ou du tour 6. Vous avez euh, Mister négative avec Kang, parce que euh, bah, il va coûter 0, donc ça peut être. Bon, ça changerait rien, hein, qui coûte 0 ou qui coûte 5 dans l'absolu. Euh... Mais vous pouvez le mettre derrière un Cosmo adverse. Et finalement, ce sera pour 0,5 de puissance. Donc voilà, ça peut être assez rigolo par rapport à ça. Mais euh, voilà, ça permet de voir ce qui est adverse. Là, c'est vraiment pour... Euh, je voulais jouer Mister Negative. Mais en gros, s'il n'y a pas Kang, c'est pas grave. Mais voilà, Kang, c'est vraiment un truc en plus. C'est parfois en plus, parfois moins. D'ailleurs, parfois, on a juste envie. On a Kang dans notre collection. On a envie de le mettre dans tous les decks. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Mais le deck que je vous propose... Proposé, pardon, c'est le Ramp Kang. Ramp Kang, c'est pour moi la meilleure liste avec Kang à l'heure actuelle, évidemment. Euh, même s'il y a des très bonnes listes Thanos, mais j'ai pas la carte encore. La semaine prochaine, je pense. Donc, c'est une liste électro très à la mode en ce moment. Sunspot, électro. Alors, j'ai pas mis les. Parce que parfois, on met les Bonimo, des petites cartes. Voilà, j'aimais pas. Euh, moi, j'adore Magneto. Je trouve que Magneto est une carte hyper intéressante. Mais on est obligé de mettre Chavez. Chavez, c'est la carte clé du deck. C'est la carte qui va augmenter euh, vos chances d'avoir électro. Qui va augmenter vos chances d'avoir Wave. Donc. Euh, Wave Electro, il y a du lich, il y a du Black Panther, il y a du Sandman, euh, évidemment, euh, Zola avec Black Panther, Doom, Odin, Magneto, c'est gros, euh, c'est fat, c'est ce qu'on aime. Je pars tout de suite in-game, j'ai le petit tracker de côté, le Rob Kang. Euh, autre chose à dire avec Kang, euh, alors il y a un truc qui est intéressant avec Kang mais qui marche pas avec moi, c'est que moi je snap très agressif. C'est-à-dire je snap T1, T2, c'est ma façon de faire, c'est une façon qui est très bonne et qu'il faut faire mais... Vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec ça et de ne pas le faire. Mais l'idée, c'est que euh, Kang, quand vous snappez, ça va rejouer le tour et donc votre snap va se reset. C'est-à-dire que vous pouvez snap bluff avec Kang, vous voyez l'idée. Euh, donc voilà, vous pouvez vraiment... Euh, donc ça, ça va être incroyable, Tour au score en plus avec Electro, il pourra jouer qu'une carte par tour. C'est un effet continu incroyable. Donc voilà, euh, ça c'est hyper intéressant, vraiment vraiment très intéressant. Ah, après il y a Londres On va avoir encore plus de mana Mais bon, on s'en fout Donc voilà l'idée c'est vraiment Oude, ok. Bah, c'est plutôt pas mal Oude, Parce que ça veut dire qu'il joue peut-être euh, des trucs avec euh... bon, De toute façon dans ces deck là il y a souvent Quand il y a Sunspot il y a souvent Shihulk donc euh, Electro va bloquer Shihulk euh... Donc oui voilà Si jamais vous êtes un peu timide dans le bluff J'ai pas besoin de Sandman, hein. je, je pense que ça peut être hyper, hyper, hyper fort. Enfin, euh, ça peut vraiment vous rajouter des points. Typiquement, vous ne snappez pas, l'adversaire il snappe. À la fin, vous jouez 2 pour 4. Bah, vous allez faire votre Kang, vous snappez. Vous jouez 2 pour 8. Et franchement, l'adversaire, il peut parfois abandonner. Hein, alors que c'est lui qui avait snappé, vous voyez. Euh, alors, j'ai envie de faire Zola maintenant. J'ai envie de faire Zola maintenant et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut... Ah non mais c'est moi qui démarre, donc je fais Zola maintenant. Je pense, hein Je pense qu'on va Zola maintenant. On aurait pu Zola après mais je pense que je prends les points tout de suite. Là on s'en fout. De toute façon on a 35 au mid. Démon, ok. Donc là, on est quand même vraiment pas mal. Mais, est-ce qu'on fait Kang Le truc, c'est que parfois, on va pas jouer Kang parce que Kang lui donne... En fait, on a gagné, mais si on fait Kang, il risque de fuir. Vous voyez ce que je veux dire Franchement, je crois que j'ai juste envie de faire Chavez ici. Sans blaguer, hein Ne vous inquiétez pas, on va le jouer hein, dans la vidéo, Kang. Mais je pense que là, il vaut mieux juste de faire Chavez. Ah, Écoutez, j'aurais du Kang. J'aurais du Kang, mais en même temps, j'étais tellement sûr de gagner. Donc là, vous voyez, c'est my bad. Si je faisais Kang, vous voyez, j'ai voulu être trop. Un tiens vaut mieux que deux du Laura. Ça, c'est une, une valeur sûre. C'est une, une citation sûre, finalement, dans, dans ce jeu. C'est que parfois, on veut prendre plus qu'on est censé prendre, et là c'est exactement ça. Bon, elle est magnifique cette game, parce qu'en vrai, elle est hyper... Bon, on perd, mais on s'en fout, on est finie on pas... ne peut pas perdre de points. Mais vous voyez, là j'ai voulu, entre guillemets, être greedy, c'est le fameux joueur de poker qui a perdas, et qui ne va jamais miser, parce qu'il veut vraiment prendre tout le stack de son adversaire. Et à la fin, le gars, il fait, bah j'avais 2 et 5, mec. Hein. Bah ouais, mais bon, t'as fait une quinte, mais moi j'ai rien eu, quoi. Enfin bref, voilà ce que je veux dire. Et donc, là c'est exactement ça. J'ai pas fait mon canque, parce que je voulais pas qu'il qu partent parce que s'il si sait que je vais faire ça... Alors que là, bah, typiquement, il bah, y a le Chang-Chi. Si je fais Kang, je vois son Chang-Chi, c'est pas du tout la même game. Voilà, donc là, c'est de ma faute. Bon, c'est souvent notre faute quand on perd, mais. Donc avec ce deck, le snap est très facile. Vous snappez soit quand vous avez Electro, soit Wave, tout simplement. Bon, là en vrai, histoire négative, Sandman est quand même très fort. Je pense que je sais pas si ça mérite un. dur quand même d'imaginer que ça mérite un snap juste de faire Sandman. Quoique. En vrai si hein. Sandman c'est incroyable. Hein. Sandman c'est incroyable. Dans ce matchup là. Bon Bishop donc ça aurait pu être un Serra Control aussi. Mais Serra Control ou machin il n'y a pas besoin de jouer beaucoup de cartes. Franchement. Ah C'est un, un Mister Serra. Ouais. Là en tout cas on est extrêmement bien. On a juste à faire euh, Doom ici. On passe à 10 à gauche. C'est ça. Hein ouais, là vraiment, c'est le, le fameux snap opportuniste. Snap connaissance de méta. Il y a du Mister. On sait que Sandman, ça va vraiment détruire, détruire son deck. Donc, euh, c'est intéressant. Bon, ça change rien. Ok. Bon, on rattrape les 4 de ma connerie. On rattrape les 4. Vous voyez, mais vraiment, c'est c'est le, le traumatisme du Kang. Vous allez voir, hein, si jamais vous le jouez, si vous avez la, la chance d'avoir la carte, c'est que parfois, on a... Et d'expérience, vraiment, c'est un play technique hein, de ne pas le jouer. De temps en temps, au début, on va le jouer parce que l'anime est cool. Mais parfois, il ne faut pas le jouer parce que vous dites à l'adversaire « Je sais ce que tu vas faire et je vais gagner. » Bon, là, j'avoue que moi, j'ai pas pensé à. J'ai Je... Je... fait le con ici. Mais. Euh... Ah. Je voulais quand même attendre de voir le deuxième. Après, notre main est vraiment grosse. Ouais, si. Notre main est énorme. Hein. On a le Black Panther, la Zola, le Odin. Donc, vous faites Black Panther. Vous faites Zola sur Black Panther. Et ensuite vous faites Odin sur Zola, ça fait ça va refaire les Zola. Enfin voilà. Non ça va manger Odin, ça va remettre les Odin. Je veux dire pardon. Il dit des conneries ce gars. <rire> euh... On n'a pas besoin d'aller sur Vormir. De toute façon on va jouer qu'une carte par tour. Femme invisible, intéressant. Donc on va faire Black Panther into Zola into Odin. Simple, efficace, brutal. Il y, y a des chances que j'ai en plus l'initiative parce que sous Femme invisible il peut jouer des choses dessous. Alors je peux Kang sur le T6, mais c'est pareil. On avait l'init, après quand on a l'init on prend Shang-Chi. En fait quand on a l'init on prend Shang-Chi, mais Shang-Chi, Vous voyez j'ai pas tourné autour de Shang-Chi parce que là sur les deux derniers jours j'ai fait des grosses sessions de jeu et j'ai pratiquement jamais vu Shang-Chi. Et pour moi c'est une carte qui est en train de dis enfin, pas disparaître dans la méta mais on va dire qu'elle n'est pas jouée dans tous les decks. Là où il euh, y a encore quelques jours, il y a peut-être 3-4 jours elle était vraiment jouée dans tous les decks. Donc la méta évolue vite et ça c'est cool. Ce sera le Black Panther. Le Kangman, maintenant. Parce que il... ça change rien. Ça change rien. Écoutez, on va faire un Kang. Ouais, il snap. Donc nous, on va snap Kang. On a déjà snappé. On va Kang. Là, c'est intéressant pour le coup le Kang parce qu'il a snappé. Donc, euh, on va voir. Ce... On peut pas voir ce qu'il nous fait. On peut pas voir ce qu'il nous fait. Il a 5 cartes en main. Je pense qu'on gagne quand même. Vous savez ce qu'il a Et la Modoc. En fait, et la Modoc, je crois que je le passe. C'est dur à dire, mais je pense que Odin. Zola mange Odin. Odin reproque Black Panther. Donc là on passe à 32. Et là on passe à 32. Il peut faire les 32. Mais c'est beaucoup 32. 32 sur cette ligne, 32 sur cette ligne. J'ai envie de dire que c'est ok. On le joue. Let's go. Vous voyez, ça, ça bug un peu avec Kang. Mais c'est bien 4 et 8. Ah non, plus que 32 parce qu'il y a 8. Donc 40. 40, 40 euh, 42 là. Est-ce qu'il va nous battre Modok est là, j'imagine. Mais Il y a un Magneto, il y a un Ghost Rider il y, a... ah, y a un Infinote, un Odin Je pense que c'est bon faut juste que ça aille un peu à droite Ça ça me va Allez un peu à droite, un peu à droite Pas tout à gauche Nice, ouais ça fait beaucoup de points hein. Et là on prend les 8 Ça fait vraiment vraiment beaucoup de points hein. Cette combinaison est cool. C'est pas extrêmement compliqué à jouer comme deck et c'est vraiment rouleau compresseur. Et voilà, ça permet de jouer Kang et d'avoir un bon, un bon Kang. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas un deck Kang. C'est un rampe, enfin c'est un rampe avec Kang et il n'y a pas pour le moment. Peut-être qu'il y aura un moment un deck vraiment basé autour de Kang qui nécessite Kang. Et pour le moment, j'en ai ai pas vu et vraiment je regarde beaucoup sur les sites internet. J'essaye de, de, de farfouiller. Euh, de suivre un maximum de gens sur Twitter et tout. Et voilà, pour le moment, c'est un truc qui va rentrer dans plein de decks. Dans le deck Thanos, c'est intéressant. On peut même le combiner avec Daredevil pour vraiment avoir énormément d'informations sur ce que fait l'adversaire. Et je trouve que dans un deck comme ça, ça va assez bien. Puis accessoirement, ça permet de faire une pioche de plus. Voilà, je répète ce que je disais dans la petite introduction, mais si vous le piochez T5, vous allez le jouer et vous allez repiocher derrière. Si vous le piochez T6 et que vous le jouez T6, vous allez repiocher derrière. Par contre, si vous l'avez déjà avant et que vous le jouez... Voilà, si vous, si vous l'aviez déjà avant et que vous allez le rejouer, là vous, euh, vous n'allez pas piocher. Corpion, Cosmo. Scorpion, Cosmo, c'est un peu bizarre. Il peut y avoir du Maximus. On part sur un Lich. Ou alors est-ce qu'on part sur un Kang L'avantage c'est que là si on joue Kang, on repioche. Donc vous voyez là on va faire le Kang, c'est un peu bizarre de Kang maintenant. Parce que je vais tout le temps leash. Mais en vrai c'est juste pour avancer dans le deck. Green Goblin. De toute façon c'est Lucalite Donc on ne peut pas vraiment. Euh... Et là c'est vraiment juste pour piocher. Vous voyez c'est une draw de plus. Pour zéro je vais une carte. J'ai avancé dans le deck. Ça m'a permis de jouer que 11 cartes. Sachant que j'ai la Chavez en plus. Vous voyez Donc c'est hyper intéressant aussi. En termes de probabilité. Le fait finalement ici de jouer que 10 cartes. Et donc vraiment d'augmenter mes chances d'avoir Black Panther, Doom, Zola, enfin toute ma grosse combinaison. Donc là j'ai pioché le Sandman, donc on pourrait considérer que Sandman est au-dessus de Lich. On a vu quand même une carte qu'il a jouée, c'est Green Goblin. Euh, Cosmo, Scorpion, Green Goblin, ça donne pas trop d'infos selon moi. C'est dur, franchement, je euh, suis pas sûr que le Sandman soit meilleur que Lich. joue qu'une carte par tour. Ah ça a l'air peut-être un poil meilleur quand même. Alors on gagne toujours la ligne, ça c'est intéressant. Je pense qu'on va s'endman quand même au-dessus de Lich. On a la Zola. Bah écoutez, on va juste faire ça, non Dino. Hum. Dino c'est un peu relou. Dino, c'est un peu relou. Dino, c'est un poil relou. Euh, j'ai considéré qu'en fait, juste Magneto, Chavez allait me faire gagner. Mais c'est vrai que le fait qu'il est Dino plus Chavez derrière, je pense que l'on perd à cause du Baxter Building. Je réfléchis si j'ai un autre spot, mais je pense qu'on a perdu ici. On va juste abandonner tranquillou. Hein. C'est important de, de de perdre que 2 quand on doit perdre 4. J'aurais pu magnéto sur une ligne et ensuite bouffer Magneto avec Zola. J'avais pas Zola à ce moment-là et je suis pas sûr que ça m'aurait fait gagner. L'important c'était vraiment de gagner le Baxter Building. Cosmo Scorpion. C'est un peu bizarre de jouer Cosmo dans un deck avec euh, Dino et Green Goblin. Comme quoi il n'y a pas de mauvais deck, vous voyez, parce que son deck il est pas bon. C'est pas, pas un deck qui est spécialement top meta, mais en même temps, bah, vu qu'il y a que des bonnes cartes dans ce jeu, enfin toutes les cartes ont la même puissance à peu près, bah vous voyez il a quand même gagné. Alors que nous on a un deck vraiment top meta, un deck qui est méga méga fort, qui fait partie des meilleurs decks du jeu. Sans manquer de à l'adversaire son deck ne fait pas partie des meilleurs decks du jeu, et pourtant bah, il nous a battu assez facilement. Le fameux Snap évidemment, on a électro alors Wave ça va dépendre. Je pense que si j'ai Wave Sandman, qui est quand même une combinaison forte contre la plupart des decks, je snap. Et juste Wave. Pas sûr. Sauron. Oh, c'est un match-up qui est compliqué, ça pour nous. On va à Black Panther Zola. évidemment Est-ce qu'il passe Je crois que je vais faire Kang ici parce que si jamais il passe il faut développer le Sandman il peut passer, hein. C'est un spot où il... J'ai déjà snap, ouais. Vous voyez, moi, le truc, c'est que je snap T1, donc j'ai moins le snap bluff de Kang. Mais là, l'idée, c'est que je... OK. Si jamais il passait, je faisais finalement Sandman parce que ça veut dire qu'au tour d'après, il allait faire Aero-She-Hulk et en fait, le Sandman aurait détruit son play. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est un play qui existe, hein. C'est 50% Red Skull euh, Taskmaster ou Red Skull Aero et 50% je garde et je fais She-Hulk. Donc là, vraiment, on avait vraiment un choix qui était intéressant. Bon, on sait ce qu'il va faire. Ah, par contre, il va à gauche maintenant. Ça m'arrange pas. En même temps, en termes de points, on est gros quand même. Et Aero. Écoutez, c'est vachement moins bien son play. Écoutez, son play, il est vachement moins bien que prévu. Euh... On a un Doom. On a un Magneto. A droite on est sûr de gagner, il n'y a pas vraiment besoin de Doom, peut-être juste Magneto à gauche, il a Aero, on est gros hein, on sait qu'il a un crâne, il fait Tasmaster à gauche, on gagne quand même hein non non On va ramener Sauron et chouri ça c'est un peu chiant. Limite il faut faire juste Chavez, Chavez à gauche. Non, on perd sur Chavez à gauche. Après, j'aimerais bien gagner le mid. Après, si je fais Magneto, euh... je crois qu'on va quand même Magneto. Faut juste pas qu'il gagne le mid. C'est un peu tricky là. Ah zut, il gagne le mid. Et il gagne à gauche. À moins qu'il fasse le crâne. Ouais. Ah non, Crane il gagne quand même. Euh, ouais, si on faisait juste la Chavez. Il avait 29. On avait 16 et 9. On gagnait, hein On avait 11. Non. Bien. 16 et 11. Ah non, le Red Skull il est, euh, il est sans capa. Il a été sauron. My bad, my bad. C'est pour ça. Le... Je comprenais pas le. Donc, ouais, non, non. Ouais, c'était ça. Franchement, le play, c'était ça. Ça gagnait à l'écart. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce petit Ebonimo. On va cliquer. Euh... S'il n'y avait pas les. On va continuer les games, évidemment. Il y a des notifs, je suis obligé de cliquer. Euh... Sinon, on peut mourir. <rire> Donc, euh... ouais, s'il n'y avait pas Ebonimo, c'était bon, je gagnais à l'écart. Bon, c'est un match-up, c'est probablement le match-up le plus compliqué. Parce qu'on euh, ne peut pas le leash, on peut pas le sandman. C'est quand même nos deux cartes clés. Hein. Là, on snap parce que Nexus, c'est un super lieu pour nous. Euh... Donc, c'est vraiment le match-up, selon moi, le plus difficile. C'est le match-up Shuri. C'est pas ingagnable, loin de là. Typiquement, le Kang nous permet aussi de... Voilà, vraiment là, c'était sans... soit presque on perdait 100%, soit on gagnait 100%. C'est-à-dire que s'il passait, bah avec le Kang, on pouvait le voir, on faisait Sandman et on gagnait. L'expérience, ça fait instantanément win. Sauf qu'il avait pas son spot on board. Zabou. Ah Zabou c'est problématique parce qu'il a Killmonger, il a des grosses créatures. Oh, c'est dommage le Lish à 6 mana. Le leash est une bonne carte justement. Post Serra. Il fait Serra, on fait Lich. Et derrière on gagne quoi Avec le Nexus Il faut une Marie bon, Heureusement qu'on a ça hein. On peut passer On fait des points euh... bon, On a le Magneto Qui est pas mal Ça peut ramener la Typhoïde Parce que de toute façon C'est un deck euh, contrôle hein. Il va Typhoïde Luke Cage Donc sa euh, Typhoïde ne proc pas ouais, Le fameux Luke Cage La Witch Oh il a pas Witch sur Nexus Il aurait vraiment pu garder La Witch sur Nexus C'est un peu bizarre ça Docteur Doom qui saute, Chang-Chi qui saute. Ah, ça c'est incroyable. Mais je pense qu'il a fait une grosse erreur là par contre. Euh, bah, on va Sandman et. Le Chang-Chi est plus là. Après on prend Killmonger. Et je pense c'est un Sandman. Ou bon, alors on peut Kang maintenant. Non je pense que c'est ça. ça hein. Maximus. Intéressant. Écoutez, on va Kang. Hein, on va prendre l'info. Ouais, là, typiquement, on aurait pu avoir un bluff intéressant, un snap bluff. Donc, il fait juste Azmat. Il fait juste Azmat. Donc, il n'a pas de Killmonger. Ou alors, il savait qu'on allait Kang. Et il veut garder le surprise. Mais là, c'est intéressant de ne pas savoir qui l'a Killmonger. Ouais, et il part. Vous voyez, là, typiquement, le Kang, bah voilà. Ça, ça, la boucle est bouclée, si je puis dire. Ça rejoint la première game. La game qu'on a faite. Euh, la première game de la vidéo. C'est-à-dire qu'on est dans un spot où. Alors, c'est un peu différent. Parce que là, on a vu que le Chang-Chi était parti. Et la première game, j'oublie de tourner autour de Chang-Chi. Mais. Là, on joue en jouant Kang, on le fait fuir. Alors que si on faisait une autre chose que Kang, un monstre, bah on gagnait. Donc voilà, ça c'est le problème. Mais parfois, ça, encore une fois, ça va être très intéressant. Dans, euh, là, on est censé fuir si on est pragmatique et on va quand même l'être. C'est-à-dire que Time Variance Authority avec notre deck, c'est impossible. Même avec Wave, euh, un monstre. Donc voilà, on prend... On... Économisons les points, c'est important. C'est pas un jeu de win rate, c'est un jeu de cube rate. Donc, euh, c'est le, les cubes qui vont décider. Vous pouvez gagner... Euh, en fait, on a, on a fait le calcul la dernière fois avec Den. Bah C'était hier pendant le stream. On pourrait gagner... Bon, C'est uniquement théorique, ça n'arrivera jamais. Mais dans l'absolu, sur un jeu comme ça, on pourrait gagner un tournoi en n'ayant que 22% de win rate. Vous voyez avec seulement 22% de win rate, on pourrait gagner un tournoi. Sachant que sur euh, Hearthstone, quand on gagne un tournoi ou sur un autre jeu, il faut minimum 65-70% de win sur le tournoi. Vous voyez Minimum. Hein. Avec chaque deck. Hein. Donc euh, là, c'est un jeu où le win rate, il presque s'efface pour laisser place au cube. Après, le win rate, c'est quand même important. C'est ça qui va faire que vous n'allez pas tilter. Euh, si, vous perdez, euh, deux games toutes les... si vous perdez deux games sur 3... Vous pouvez quand même prendre des cubes, si vous snapez bien, vous perdez 1-1, vous gagnez 4, bah vous montez bien. Mais bah, c'est quand même jamais très agréable de perdre, vous voyez. Donc faut quand même essayer de travailler aussi le win winrate. C'est ce que c'est Il y a Clock, c'est souvent un Galactus. On storm ici. Ah non, histoire fantastique. Bon, de toute façon, je peux pas snap, ma main est infâme. Après, c'est sûrement un lieu qui est gagné. Là, la wave. Bon, ça mange pas de pain de mettre Cooksilver euh, ici. Wave. Je bloque Galactus avec Magneto. Pas sûr, parce qu'il y aura peut-être l'init. Non, oh, c'est pas un Galactus. On peut snap ou pas un deck bizarre. Jameson, je crois que c'est un bot. Malheureusement. Euh... Le Magneto est cool au mid. Magneto est cool à droite. Hein. Juste Magneto à droite. Hein. Euh, je crois que c'est malheureusement un bot. Jameson ça me dit euh, avec cette image là bizarre et son, son deck c'est un deck qui n'existe pas Bon malheureusement ouais, ouais je suis, je, Là maintenant je suis infini donc je croise un poil plus de bots C'est ça le truc C'est qu'en vrai quand t'es infini même sans un infinite hein, J'ai juste un peu plus de bots Bon c'est provisoire hein. On va pas tout le temps comme cela à gauche je peux jamais gagner hein. Que. Je crois que... Patriote. Non, oh, mais c'est ça. Hein. Ah, si, il gagne avec Chang-Chi. Bah, j'ai perdu contre le bot. Comme quoi. Vous voyez, et cette game, j'ai tryhard. Hein. Mais. Et c'est ça qui est trop cool. C'est que. Il, en fait c'est un jeu où c'est les cartes qui vont décider Plus que le deck en soi C'est pour ça que c'est difficile de dire Ce deck là il a un bon win rate contre ça Parce qu'en fait on peut avoir Là le deck de mon adversaire il a ni que ni que Mais il a un Chang-Chi dedans Et en fait nous on a quand même un deck En tout cas en sortie moyenne Là évidemment si c'est un vrai joueur je, je pars Et le fait que ce soit un bot ça me donne envie de rester Et finalement le bot il a un deck de merde mais avec Chang-Chi Et juste le Chang-Chi qui proc Comme la game numéro 1 finalement on écrase l'adversaire Mais il y a ce fameux Chang-Chi qui nous bat donc là on a dit un hein, Wave Sandman C'est un, un, un spot où on reste Enfin voilà Donc euh, Essayez de faire attention à Changchi Les gens ont Changchi Les bots ont Changchi Après vous pouvez tourner Autour de Changchi Si vous avez l'init Dans certains spots Ça reste évidemment compliqué Après euh, voilà Il y a Leash Il y a Sandman Il y a quand même Des choses très intéressantes euh, si vous avez des questions sur Kang, n'hésitez pas N'oubliez pas les, les lives, c'est tous les mardis et tous les jeudis Du matin au soir euh, Donc voilà, les lives sur Twitch.tv The Fish Hugo Si vous voulez euh, voir du, du Marvel Snap Il y a pas mal de tournois prévus Chaque mois je veux vraiment avoir un gros tournoi Donc, euh, donc euh, voilà, il va y avoir pas mal d'entraînements euh, pas mal de tryhard également. Bientôt, il va y avoir le reset de la saison, donc ça va être une nouvelle saison avec une nouvelle carte. Euh, donc euh, voilà, si jamais vous, en... bah, à partir de la semaine prochaine en fait, si vous voulez voir ça, je vous invite à venir. Donc, euh, donc voilà. Et si vous avez des questions sur Kang, euh, posez-les. Je pense avoir à peu près tout dit sur euh, l'intérêt de Kang, la puissance de Kang. Mais bon, il y a encore plein de choses à découvrir, heureusement. Ah my bad, j'ai fait une erreur. Là j'ai fait une erreur, j'ai joué trop vite. J'aurais du Magneto sur Clintar. Bon, ça va. Euh, parce qu'en fait je veux manger mon Magneto. Parce que là en fait ça fait pas un T1, ça fait un T4 maintenant. Quelques jours maintenant, enfin peut-être une semaine. Donc en fait je mange lui, et ça le met ici et là. Donc là on va leash. Pour éviter euh, un, un Chang-Chi ou une connerie. Qu'on pourrait prendre maintenant d'ailleurs. Easter, Sentinelle. Donc là, le lich est important. Hein, ça bloque quand même pas mal de ces choses. Je pense que c'est pareil. La majorité des joueurs, ils vont entre guillemets grider. Mais gardez ça en tête. Hein. Tiens, vaut mieux que de tu l'auras. S'il avait Chang-Chi ici, il fallait le jouer maintenant. Mais je pense que vraiment la grande grande majorité des joueurs, ils vont attendre le dernier tour. Et dans ce cas-là, ils se font leech. Et il y a moyen que ça, ça fasse un, une win. bon c'est pas sûr en vrai, mais... Est quand même gros c'est pas sûr du tout mais on le fait et il part je vais faire une petite dernière parce que les games sont rapides mission bam bam en vrai maintenant euh, quand vous avez tout le pool 3 vous récupérez à peu près euh, 3000 par semaine de jetons de collectionneur, donc ça va assez vite. Donc en vrai, en deux semaines, en moins de deux semaines, vous avez une euh, Une Une pool 5. Voilà, je vous le dis parce que j'ai crafté Kang euh, bah, dès que c'est sorti. J'avais gardé 6000 pile poil, 6500 pour Thanos. Et je me suis dit, merde, euh, bah, je l'ai quand même fait parce que je le voulais Kang. Je veux pas faire euh, Squirrel. Ça bloque ma Zola. Bon, leech pas mal. Non, pardon. En plus, les effets continu sont désactivés. Bon, même si je vais rarement jouer deux cartes dans le... Par contre, là, je snap. Bon, est-ce qu'on fait leech Est-ce qu'on fait Black Panther on piocher Zola Sandman. Sandman, c'est pas mal vu son deck avec Death et tout. Je pense que Sandman est bien contre lui, même si Lich est très fort aussi. Mais je pense que c'est un deck qui va jouer euh, les mm, Wave, Death, etc. Souvent deux cartes dans le tour. Il y a Wondoo. et peut-être euh, Wave ou Killmonger. Et donc, il y a forcément Wave. Le Sandman va quand même hyper être hyper hyper intéressant. On a le Black Panther ici. Il y a Aero, faut faire attention dans son deck. Il nous a enlevé la Chavez, donc on peut piocher Kang. On a une chance sur trois de piocher Kang et de prendre l'information s'il a Aero ou pas. Donc ça c'est quand même assez cool, vous voyez. Là c'est vraiment un spot qui est chouette. À moins qu'il fasse aéro maintenant, mais en général on attend le dernier tour. Donc là il fait la death. Et je pioche mon Kang, donc je vais jouer le Kang. Et comme ça on voit... Là c'est intéressant parce que c'est 2-4. Il y a quand même deux points en jeu, voire il peut même snapper. Et en fait voilà, il snap. Donc, go. Et ça veut dire qu'il a peut-être aéro, mais on peut pas, ça peut, ça peut, ne peut pas savoir. Ça peut être un snap bluff, donc là au moins on a vraiment l'information. Et, et, et on va voir. Donc aéro à droite. Ok. Aéro à droite. Intéressant. Alors là c'est intéressant parce que théoriquement, s'il fait aéro, on... s'il snap c'est qu'il a peut-être aéro. S'il a aéro, on fait doom et on gagne. Vous voyez Donc en fait, là on l'a donné l'information. Donc euh, je me demande si c'est pas magnéto Là. Magnéto mid. On sait jamais. Non parce que s'il fait un héros à gauche, ouais mais c'est ça. Magnéto mid, non Il joue qu'une carte. Je devant à gauche. Et plus devant. Magnéto là. Non, ça ramène Killmonger. Je faire là. Je faire là. Ah non, ça ramène des Je crois que c'est ça. Vous voyez, il change de play. Et il gagne. Vous voyez, c'est intéressant. Et vous voyez là, le Kang nous fait perdre. Ma... Là, c'est magnifique. Bah franchement, on pouvait pas mieux finir la vidéo. Là, on a un play où il snap. Alors, on snap au début parce qu'on a une bonne main, on est agressif. Le gars, il snap à la fin. Donc, il se dit, j'ai Black Panther, je vais sûrement Zola. Et pour gagner, je vais aéro à droite pour bloquer Zola. Moi, à partir du moment où il snap je me dis, il a aéro, il pense que c'est ça. Et j'avais raison dans le, dans le play, mais on n'est jamais sûr. Donc, il a aéro et pour bloquer aéro, je fais Doom. À partir du moment où je joue le Kang, je lui donne l'information de savoir qu'il a ça. Et donc, finalement, il change de play. Qui fait que si je faisais... Alors, si je faisais Doom à droite, je gagnais quand même. Euh, non, parce que je ramenais... Non, non, j'ai une bêtise. Non, non, j'ai une bêtise. Je faisais Doom au mid. Mais en vrai, il y avait toujours lui. Non, si je gagnais à gauche, je gagnais au mid. Non, ça faisait égalité à gauche. Non, je crois que je perdais à droite. Je crois que je perdais à l'écart. Dans tous les cas, le Doom faisait perdre. Donc, en fait, là, si je jouais pas Kang et que je me disais un snap veut dire aéro, un aéro veut dire Doom et j'ai gagné, bah, je gagnais le match. Donc, vous voyez... Kang, c'est génial, mais en même temps, c'est un énorme malus parfois. Donc, c'est vraiment à utiliser avec précaution. Certes, si vous l'avez dans votre collecte, vous allez avoir envie de le jouer dans tous les decks, mais il faut vraiment faire attention parce que là, vous voyez, dans cette vidéo, finalement, il m'a fait quand même perdre quelques points. Il m'a fait pas gagner de points. Mais après, c'est vraiment parce que moi, j'ai un gameplay agressif et que je vais louper plein de points sur le fameux snap bluff, parce que je ne snap bluff pas, parce que je snap T1, T2. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas snap, mais bon... Ça veut dire si je joue quand, que je dois pas snap t un T2 et ne pas snap t un T2, pour moi, c'est une énorme connerie dans ce jeu. Donc voilà. Euh, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et, euh, et puis euh, voilà, très bientôt en stream ou, ou sur les prochaines vidéos YouTube. Ciao, ciao tout le monde